Allez, c'est parti, c'est l'expresso. Et on commence directement avec les sorties de Games Workshop ou plus précisément les précommandes qui auront lieu samedi prochain à 11h, c'est l'heure officielle. Et on aura le grand retour des orques avec la carriole qui tue qui sera au prix annoncé de 100 euros. Je pense qu'elle les vaut largement. Ce sera accompagné par un Mediboss qui aura un petit pote avec lui. Là, le petit gobelin, on sent qu'il vous veut du bien celui-ci. Pas sûr qu'il vous répare. À mon avis, il fera plus de mal que de bien, mais ils seront à 30 euros. Sinon, on retrouvera euh, Mosrog euh, Sragbad, qui sera sur sa monture pour 40 euros. Attention, il défonce, hein, ça va être une grosse figurine de jeu. Un bras mécanique de toute beauté il faut savoir que dans cette boîte vous aurez la possibilité hein, de sortir euh, également une monture générique de Beast Box avec euh, son euh, squirgozor euh, tout rouge ou de la couleur que vous voudrez bien le faire on enchaîne sur notre Top 3 hein, de euh, la semaine, plutôt de la tendance actuelle, puisque ça a un petit peu changé. Ça y est, Cartaventura est en train de céder la place. Et donc, on retrouve toujours Cartaventura, la version euh, Lassa euh, à la troisième position. On va avoir Route, Monde, Souterrain euh, qui va euh, squatter euh, le podium. Et puis, au sommet de celui-ci, on va retrouver euh, Micro, euh, Macro. Allez, on passe à euh, Star Wars Légion, vous l'avez sans doute vu, il y a la sortie, là c'est maintenant disponible, euh, des Wookiees et euh, de euh, Yoda en VO. Euh, bon, pour peu que je pèse sur le système, moi ce que je vous demande c'est de ne pas euh, acheter ces figurines en VO, bah parce qu'elles font du mal au jeu, hein, euh, clairement, elles se positionnent euh, sur un marché qui n'est pas un marché populaire, qui ne permet pas notamment aux petits magasins de vous les proposer. Et euh, voilà, je trouve que c'est embêtant que euh, ben, la grande partie des joueurs achètent en VO et puis qu'au final, ben, quand la petite entreprise elle réussit à avoir l'AVF, ben, personne ne lui prend puisque tout le monde a déjà sa figue. Donc pour peu euh, que je puisse avoir une influence sur vous, euh, ben, je vous demande d'attendre quoi, allez 15 jours, même pas 15 jours, euh, pour que l'AVF soit enfin disponible et puis qu'on ben, prouve aussi aux distributeurs français que euh, le jeu a sa place sur les territoires et pas au distributeur euh, Asmodee UK euh, que ça a de l'intérêt de venir vendre sur notre territoire. Bordel de merde, euh, faut combattre, hein, la guerre de 100 ans. Et on passe... Au jeu de rôle, avec la bande-annonce tout simplement de Blade Runner, ça y est, voilà, c'est annoncé en JDR, c'est une fois de plus nos amis de Free League qui vont assurer le produit, donc il y a de fortes chances que son traducteur français se charge de nous le proposer en VF. Voilà, il n'y a que du bon et je pense qu'on en reparlera très vite sur la page. Thank you. Allez, je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous portez pour la page, on a enfin passé le cap des euh, 6000, je dis enfin parce que ça a été difficile, il y a l'algorithme de YouTube qui a tendance à enlever les décès, euh, les gens qui sont morts devraient rester abonnés quand même, <rire> non, balague à part, c'est très difficile de passer euh, des caps comme ça sur YouTube, ils ont tendance à vous retirer euh, des abonnés, enfin euh, c'est très long, voilà, euh, ça y est, ça y est, c'est fait, on a enfin euh, réussi à passer ce cap et je vous remercie pour votre fidélité. Si jamais euh, vous avez des questions sur la page, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo, ça servira euh, de FAQ, et puis euh, je prendrai le temps de vous faire une vidéo pour y répondre. Si vous avez des interrogations sur l'avenir, sur les orientations, si vous voulez poser des questions, même des questions personnelles, euh, si vous voulez me clasher la gueule, euh, je me ferai un plaisir de vous répondre également. Voilà, vous mettez en commentaire sous cette vidéo avec euh, la notation en début FAQ, et euh, s'il y a assez de questions, et c'est rarement le cas, apparemment je suis transparent. Euh, S'il y a assez de questions, je ferai une vidéo exclusive FAQ euh, les 6000. Sinon, attention, mercredi prochain à 21h, on vous donne rendez-vous pour un live sur l'univers de Star Wars, l'univers ludique, cinématographique et, euh, et euh, BD euh, de Star Wars. Euh, éditorial même de Star Wars Donc on va parler euh, de l'avenir du jeu Des orientations de X-Wing Et de euh, Star Wars Légion On abordera un petit peu euh, Armada On parlera des jeux de plateau On parlera aussi de toute euh, La proposition qui a été faite hein, Avec une série sur Asoka Tano Une série sur Boba Fett euh, Star Wars Vision euh, dont j'ai déjà parlé Et puis on abordera Également euh, ben, euh, les romans Avec cette nouvelle Période euh, de l'univers de Star Wars voir ce qui va être exploité, on vous donnera notre avis n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est mercredi à 21h d'ici là je vous souhaite de bons jeux puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le petit d'en face, à très bientôt